Sauvagerie Sauvagerie Non j'ai gole, bondez manguru Bon Aujourd'hui blind test partie euh, numéro 4. On ça a promis ça depuis longtemps. Donc voilà, on est là, à Châtelet, on va le faire proprement. C'est parti <rires> Non. Uh, Naruto. Non. Non. No basket. baskets. No. No basket. Oh really? I he really? Okay. Yesterday he see it. Yesterday. <laughs> oh <really? Man. laughs> <laughs> Attendez 10 secondes avant de répondre. Wow. Mm. 10 secondes. secondes. secondes. C'est bon. dans le vous pas, pas oh, très bien. C est c est normal. bien. Direct, c'est bien. C'est danse. c'est pas C'est pas le C'est pas le danse. C'est C'est pas C'est bon, là C'est bon. bon Ouais C'est bon. Non C'est C'est pas Code Yoko Ok c'est un truc vraiment genre à l'ancienne ça passait sur TF1 non, ça. Si c'est à l'ancienne c'est... Ouais, genre okay. midi les Zouzou Ok euh, ok donc, Ok c'était ah, chaud okay. Les vrai, <rire> zéro, <'ai> <rire> très, bien. très très bien très très bien, il est chaud, chaud. Ah euh. Ah non comme ça, ouais. Ah c'est bon. Non Non, non c'est ça Ah c'est. Il ah, y a une lune avec ah, un Ah mais je c'est connais. Euh, attends, attends, attends, euh... <t 'en> Putain Je sais plus, je sais plus du tout. Il y a une lune ça, ça, ça, avec un assez... visage chelou. Euh, ah ah Assassination. Non, c'est pas ça. Non, ah non. On a une chance, allez. Ah, euh. Oh bien C'est bon, c'est bon, c'est bon Ouais, bon. oh, oh. check C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Ça a sauvé notre mort. Mais derrière, tu sais, qui gagne Oh, non, non, non, je ne savais pas. Bleach non, non, Bleach. Bleach. Bleach Yeah. Non, mais... non, c'est un fameux manga. Ok, La prochaine musique. On va prendre celle-là. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Bon, c'est un manga très très connu. Tout le monde connaît. Très connu. <rire> c'est vraiment, vraiment très connu. Pas pas très, très connu. Ouais, celle-là. Ok, c'est bon. Attends, non. Ah, merde. C'est bon, j'allais. C'est bon. C'est bon. Okay. Très bien. Ah vas-y bah celui-là. Manga euh, pas trop connu non plus mais qui a, qui a fait du buzz. Ok. Salut les enfants. C'est une balle. Ouais. Non, je vois pas. Ça te dit rien Non, rien du tout. Made in Abyss. Made in Abyss. Ah, j'aime pas, ça. Non pas, ça. Non pas ça. ça. voilà, voilà, c'est C'est comme ça. ça. Non, non, non, moment, non, mais j'ai pas, pas regardé la saison, bon. Allez, c'est parti, c'est bon. Très connu, hein. Très, très connu, celui-là. c'est là. Enfin, je l'ai entendu, mais je vais me dire. C'est toi. Ça me dit rien du tout. Bé, bé, Oh! <rires> Yu-Gi-Oh! Bien vu! Ah, très bien. Une... <rires> Elle fait eh". Très très bon, très très bon, très Il y a très bon. Yami est rentré dans mon cerveau là. Ok, let's go! Samurai! In the manga! Baie comique! Um, yeah. So. Gintama! You don't know? Uh, no. Gintama is very famous, Gintama! Uh, Gintama? Gintama, yeah! C'est vraiment la base de manga! So, tous les gens qui aiment le manga, oh, yeah. tous les gens qui aiment le manga oh, yeah. le connaissent! Oh, yeah. Je le connaître, voilà. Je sais pas, je sais pas. Kobabi Pop. Tu connais pas ouais, C'est vraiment un classique dans les mangas. Ouais, c'est bon. un peu à l'ancienne. Ça ressemble à quoi, la, la, la cover genre le... oh, Attends, je montre une image du coup. Ouais, euh, une image, euh... Parce que là, je n'ai pas comme ça. Là. Ça fait comme ça, tu vois. Ah ouais, ok, non mais ça c'est vraiment les vieux mangas. Mais connu, On connu. Ah ouais, oh, ok, d'accord. Okay. Je connais qu'il y a, eu... y a eu... Sléphil, tu vois. Est cool les C'est une... On dirait Kaido, mais... Non, vraiment. très rien. Ok. le fais ça. Non. Ça, tu vois des meufs comme ça là. Hein ah non, non. rien, c'est bon. <rire> ça, est que je bien. tout peut bien. Bien. Ça commence par chic oui, Chic. Non. Mais non, mais. Okay. Bien. Bien, bien, bien, hein. Merci beaucoup. De rien. Hé, hey, j'ai combien de temps vous payez ça tout bon Donc c'est quoi je, je, je, Shigatsu hein? Wakimi no Uso c'est bon, c'est oui, bon. C'est bon, okay. <coughs> bon oh, c'est nice. Suis nice. <coughs> faut... bien je c'est bon, c'est bon. C'est je c'est bon, c'est bon. C'est je bien, c'est <lch> encore un vieux truc ça <laughs> Yu-Gi-Oh Ah ouais, moi j'aime pas Yu-Gi-Oh ah J'ai jamais regardé Yu-Gi-Oh Ah ok, j'ai okay, okay, jamais regardé <czenia> Yu-Gi-Oh J'aime pas du tout, du Et tout du faire pas, freestyle. Jeune, freestyle. Quand ouais. quand le faire, freestyle J'aime pas Tu connais qu'un gars connaît Non Attendez 10 secondes Mais je Ça est grave connu, s'il vous plaît Attends, attends, ça connaît, mais je que aussi... Hum, Ça va être deux gosses, deux petits. Un petit qui cherche son père. Putain, j'ai plus j'ai un manga. Je fais un manga. C'est ça. Plus de manga. J'ai déjà d'anciens délire. Un manga qui cherche son père, un mec. Qui... Ouais, de son père. Un dernier, un Dizenter. Dizenter. Oh Ah bon ah, Excuse-moi, excuse-moi. Ok. Ah c'est bon, c'est bon. Du coup, une dernière. Une dernière, on arrête. Naruto. <rire> Non, non, non, non, so, guys. Je ah, secondes, hein. ah, je Alors Dragon Ball. Ouais, très bien. Ah ouais mais ça, bien. Ouais, non, ça. Ok, d'accord. Moi, bah, du coup, ça fait 2 sur 5. Mais mais... Donc, monsieur, c'était moyen, 2 sur 5. Moyen, ouais, hein. c'est moyen. Bon, ouais, c'est Ouais, okay. ouais bien ça, bien. Ça, ça, ça, ça le passe. Mais il ouais, n'y avait que des trucs anciens, on peut dire, ça le fait quand même. Moi ouais, j'avoue quand même. Ça... c'était un peu, un peu plus. C'était. C'était médium. Ouais, voilà. Médium, donc euh, je connaissais. En tout cas, okay. Merci à toi en tout cas. Bah, merci, merci beaucoup. beaucoup. Hein. Moi j'adore votre style en tout cas. merci beaucoup, c'est hein. plaisir. Ouais, même... 10 secondes. Ah, ok, c'est bon. 10 secondes. On va prendre. C'est bon. il la faire. Ouais, c'est bon. Depuis, pas du début le début lui, il a voulu calmer Mais, hein, mais c'est pas, la, Ah la, du coup vraiment une dernière arrête de quelque coup, une dernière. Ah, n'y a pas de problème la, nous, la. nous on aime, on aime bien. Ça sera, euh... Bonjour. Non. bonjour. C'est un truc avec 5 génération, ah, génération euh, des... Ok, c'est 9 mai Non, je ça. Ah putain, c'est... C'est du sport, Cinq générations. Ouais, génération. ouais c'est bon. Ah, cinq générations, génération. Ah, du film. Film. du film Ah bah ouais, c'est c'est un Bon, bien joué à vous. En tout cas, merci à vous, en tout cas. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous, Merci à vous, Pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas. De rien chaîne youtube les de la famille en tout cas merci d'avoir visionné la vidéo si vous avez aimé il y a un pouce bleu commentaire et tout et bien sûr si vous voulez une partie 5 dites-le en commentaire et je veux au moins 5000 pouces bleus pour une partie 5 5000 pouces bleus